Comment installer une prise commandée par un interrupteur Les interrupteurs conçus par les fabricants de matériel électrique ont généralement une intensité maximale d'utilisation de 10A. Donc la prise commandée sera limitée à cette intensité maximale. L'installation peut donc être effectuée avec des conducteurs de 1,5 mm mm² de section. Le schéma de l'installation est généralement celui-ci une boîte de dérivation, un interrupteur et une prise avec terre. Il est préférable que cette ligne soit dédiée exclusivement à cette prise de courant. La norme actuelle NFC1500 préconise pour protéger une ligne de prise de courant deux modules de protection en aval du disjoncteur principal de branchement, un interrupteur différentiel de 30 mA suivi d'un disjoncteur divisionnaire qui dans ce cas sera de 10 A. Si cette prise commandée doit être greffée sur une ligne de prise existante, il faut tenir compte du nombre de prises alimentées par cette ligne. 8 prises au maximum sur cette ligne lorsque la protection thermique est assurée par un interrupteur divisionnaire de 16 A. La consommation maximale instantanée est alors de 3500 watts. Cette prise commandée sera évidemment indépendante des autres prises. 12 prises au maximum sur cette ligne lorsque la protection thermique est assurée par un interrupteur divisionnaire de 20A. La consommation maximale instantanée est alors de 4400W. Notre exemple portera sur une installation encastrée, mais cela peut tout aussi bien être une installation apparente. Dans le boîtier de l'interrupteur, j'ai deux conducteurs. Un rouge pour la phase provenant de la boîte de dérivation. Et un noir pour la phase d'alimentation de la prise. Le branchement de l'interrupteur s'effectue en branchant le conducteur de phase rouge provenant de la boîte de dérivation sur une des deux entrées de borne rouge. Et le conducteur noir provenant de la boîte de dérivation sur une des deux entrées de borne noire. Plot numéro 1 ou 2 indifféremment. Voilà pour l'interrupteur. Je branche maintenant la prise. Il suffit là de respecter le code des couleurs. Rouge pour la phase, bleu pour le neutre, vert et jaune pour la terre. Voilà pour le branchement de la prise. Pour finir, j'effectue les branchements dans la boîte de dérivation. J'ai trois gaines contenant des groupes de conducteurs provenant respectivement du tableau d'alimentation, de l'interrupteur et de la prise à commander. Je commence par raccorder avec une mini borne de connexion le conducteur de phase rouge de l'alimentation et le conducteur de phase rouge de l'interrupteur. Je continue en raccordant le conducteur de phase rouge de l'alimentation de la prise avec le conducteur de phase noire provenant de l'interrupteur. Je raccorde ensuite les deux conducteurs de neutre bleu provenant de l'alimentation et de la prise. Enfin, je raccorde les deux conducteurs de terre vert jaune provenant de l'alimentation et de la prise. Je rentre tous ces conducteurs et ces bornes dans le boîtier et je ferme avec le couvercle. Voilà, j'ai maintenant une prise commandée par un interrupteur. Toutefois, si cette prise est greffée sur une ligne existante, par sécurité, il est important de signaler l'intensité ou la puissance maximale qu'elle peut supporter. N'hésitez pas à visiter notre site internet bâtir-sa-maison.net ainsi qu'à vous abonner à notre chaîne YouTube. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker en cliquant sur l'icône J'aime. Merci